Good morning allei den. Ce soir aujourd'hui, le Lonishmat Avram ben Isaac ve David ben Fortu dal mazal chithna. Aaron Richard Aaron ben Fortu dal mazal chithna. E dvorah Si vous sautez le goshet de dune prochaine étude de dimanche, contactez 5 minutes éternel. Nous étudions Masoret Tovot perech Yud Mishnah Gimel. Ayum sham nechasim baruy enan ke bamuchzak. Ma un rappel et une, et une nouvelle donnée, et après on commence à étudier la Mishnah. Un rappel d'abord, c'est l'histoire de la Banin Lirin. Je rappelle très rapidement dans notre histoire, je reste avec la même histoire, comme ça, on vous l'assimilez bien. Il y a Riyakov s'est marié avec deux femmes, avec Rachel et avec Léa. Rachel était une femme pas particulièrement riche, avec elle... Yaakov a eu deux enfants, elle le fait entrer une Ktouva de 200 000 shekels, et elle le fait entrer des biens dans, pour, le, pour, le, pour la gestion du, du foyer, puis après Yaakov les a hérités lorsque Rachel est décédé, 200 000 shekels, et il a eu avec Rachel deux enfants, Youssef et Benjamin. Après, en plus, il s'est marié avec Léa, Léa, elle, était une fille riche, qui avait un million, avec Léa, il a eu un enfant, Reuven. d'accord On le savait que maintenant et après, Léa aussi décède, ça fait que Yaakov, il a hérité de ses femmes 1 200 000. Comme on avait expliqué, si Ramim n'était pas venu changer la donne, alors après Yaakov décède, les trois enfants qu'il a, qui sont Youssef, Binyamin et Réouven, se partagent le 1 200 000 équivalent, chacun 400 000, en supposant qu'il n'y a pas de, de Bechor, parce qu'il y avait une grande sœur en plus, et comme ça, ça résout le problème. Et donc, en fait, ils se partagent à trois les, euh, les 1 200 000. Comme on avait dit, c'est un peu moche et triste. Léa, elle a fait rentrer une belle somme à son mari, elle aurait voulu qu'a priori, cet enfant, il reste dans, chez, sa, chez sa progéniture, que ce soit son fils ou elle qui a entière profit, pourquoi pas, quoi. D'accord D'autant plus que. Et donc vraiment, on a voulu stimuler en plus de ça le beau-père, Léa, de, le père de Léa en fait, a plus donné d'argent à son gendre. Et donc, ils ont, ils ont scellé ça que ça va rester dans la propriété des descendants de. Euh, de Léa. A priori, c'est ce qu'on appelle la ktuvat Benin Dichrin. Comme on écrit dans la K'touba, Benin Dichrin Diavoul Echiminaï, il est un Yirtoun K'touba K'esef K'toubatir. Les enfants, garçons que tu auras de moi, eux hériteront des que toi de, de ta K'touba. D'accord Ça c'était la première donnée, on l'a expliqué amplement, on a appris dans la mishnah précédente a un point super important qu'on va revoir maintenant dans notre Mishnah, c'est qu'en plus de ça, K'hamim ont, accepté, ont donné le feu vert pour faire ce partage différent qu'à qu une condition qu'il y ait en plus de, du 1 200 000 qu'il y ait en plus de ça des biens de, de Yaakov à partager entre ses enfants parce qu'il y a d'abord l'héritage de la Torah euh, tora implique que ce que le père il laisse on le partage équitablement entre frères, selon les règles parce qu'il y a un bechor, on donne deux fois plus pour le bechor, on partage ça avec une part supplémentaire il prend une part supplémentaire, s'ils qu sont quatre frères il prend deux parts, donc ça fait qu'on partage en 5, il prend deux parts, d'accord Mais là, donc, euh, Et ça, c'est très important qu'il qu y ait une part de l'héritage du Père qui se passe selon les règles de la Torah, d'accord Et une fois qu'il y a d'abord une part essentielle qui est faite selon les règles de la Torah, alors les sont venus et ont dit « Écoute, pour le supplément, on va laisser les sélectou, vote chez selon ce que les femmes ont fait entrer exclure le cas, euh, plutôt inclure, on va dire, on va prendre en sens, que, en fait, quand on a raconté l'histoire d'un million deux cent mille, il faut qu'en plus de ça, que Yaakov, il ait lui-même, un, une petite part de capital lui-même, un petit, pas grand-chose, même un dinar, on avait évoqué, allez, un petit cinquante mille, comme ça, dans le... Dans le ouais, c'est pas pratique, mais non, enfin soixante mille, ce sera plus facile, il, il faut qu'il ait laissé un petit soixante mille, quand même, comme ça, ils vont se partager ça, les trois, équitablement, ça va faire vingt mille, vingt mille, vingt mille, et seulement puisque chacun reçoit d'abord une part de l'héritage de la Torah selon les règles de la Torah alors maintenant on va dire ben, le supplément le million deux cent mille ils vont se le partager selon les votes de la mère d'accord ça c'était le rappel maintenant une nouvelle notion mettez ça de côté on va revenir dans la Mishnah ou bien non, vous savez quoi on fait d'abord la première partie de la Mishnah la première phrase de la Mishnah c'est déjà ayusham nechasim barahou enan s'il y avait des biens qui s'appellent dans du Raoui, qui sont aptes à lui arriver, ils ne sont pas considérés comme des biens qui sont déjà présents. La Mishnah vient de préciser, pour le petit 60 000 supplémentaires, qu'on a dit qu'il faut qu'il y ait le, donc le 60 000, à partager son origine de la toit, il faut que ce soit de l'argent qui soit présent dans la maison de Yaakov, au moment où Yaakov décède. Par contre, si Yaakov n'avait pas les 60 000 sur place, mais en réalité, il a des gens qui lui ont emprunté cet argent, il y a ici deux voisins, un qui a pris 20 000, l'autre qui a pris 40 000. Dans les... En une semaine, on vient, on rapporte déjà tout cet argent, donc on a maintenant 60 000 plus les 1 200 000. Eh ben non, ça ne marche pas. Parce qu'il faut nécessairement qu'au moment où Yaakov décède, parmi la part de l'argent qu'il laisse à partager entre ses universités, qu'il y ait une part supplémentaire qui soit déjà là. Ok Ça, c'est ce qu'on appelle du Raoui et du Mourzak. Ceux qui ont continué avec nous, Bababatra, il y a maintenant ans, je ne sais plus quand on a commencé. Eh bien, on avait appris ça longuement, on avait parlé du beaucoup du Raoui, du Mourzac, que le, le Bechor... L'héritage, il se passe tout d'abord avec ce qui est présent au moment où l'homme décède. C'est vrai qu'après on va récupérer l'argent, et les créances qu'il avait, puis après, lorsqu'on récupère cet argent, on se partagera aussi équitablement, mais ça a un, un, un, un, un, un statut un peu, un peu différent. Du coup, ça ne rentre pas en considération pour calculer le supplément en plus de la clova de Vanille de D'accord Maintenant... Avant de continuer sur la mission, maintenant, je vais faire la deuxième introduction, la nouvelle notion, qu'il faut bien comprendre, quelque chose d'important. Si j'en je si prends de l'argent de vous, eh bien, il y a ici deux comment dire, deux corps qui me doivent de l'argent. Il y a vous, et il y a tous vos biens. D'accord Quel est l'intérêt de dire ça Que Si vous vendez vos biens, vous avez engagé vos biens. À part votre engagement de me rembourser, vous avez aussi, si on a, si on a fait un star comme il faut, on donne du forme. On a aussi écrit que dedans, on engageait aussi les biens. Les biens se portent garant aussi pour les... Donc du coup, vous allez vendre votre maison à quelqu'un, je viens réclamer mon argent, vous ai pas de comme payer payé, je veux voir le monsieur là-bas et je lui dis, écoute, moi j'ai un droit dessus, j'avais un veto dessus, un droit de saisie en cas où, au cas où je me fais pas payer ma dette, d'accord Notion très simple. Il faut bien comprendre que un créancier peut récupérer son argent que des biens immobiliers, pas des biens mobiliers. Si, c'est-à-dire quand je viens faire une saisie de vos biens, vous me devez de l'argent, vous me devez 20 000, vous ne me payez pas, je peux prendre votre voiture, je peux prendre votre fauteuil, votre chaise, votre table, ce que je veux. Par contre, si vous avez vendu votre voiture, je peux pas aller chercher votre voiture. Je peux, je peux aller chercher que les biens immobiliers, on peut engager que les biens immobiliers, mais pas les biens immobiliers, d'accord C'est une notion, il faut l'admettre, excusez-moi, euh, donc c'est une notion, il faut l'admettre, on n'engage que les biens immobiliers, je pense que même, euh, d'accord j'imagine même dans la législation, il y a une certaine logique, parce que les biens immobiliers on peut facilement les, les faire fuir, on ne on on les, on, on les garde pas, en.. on ne peut pas les mettre en gage, d'accord Ça c'était tout d'abord la pré-introduction, maintenant l'introduction on y arrive, il faut bien comprendre que l'acte va qu'un homme doit à sa femme, c'est une dette, il est créancier, en cas de divorce ou de décès du mari, je te dois cet argent. or même en cas de décès, il faut que la femme, la veuve, elle reçoive une, la, la part de l'actuba. Maintenant, il y a ce qu'elle reçoit, elle, c'est une créance. Parce qu'il s'est sous la croix, en cas de décès, il lui donne temps et temps. Si c'est une créance, alors il n'engage que les biens immobiliers, pas les biens mobiliers. Pour le moment, tout va bien, mais attention. Il faut bien comprendre aussi que lorsque Réouven me doit de l'argent, et décède, Maintenant, ces héritiers ne me doivent pas l'argent, parce que ces héritiers n'ont pas, pas emprunté de l'argent de moi. Ces héritiers me doivent de l'argent que dans le cadre que les biens qui étaient engagés pour rembourser la dette, ils sont passés dans leur propriété. S'ils sont dans leur propriété, je les récupère. Mais alors là, attention, ça signifie que je ne peux récupérer de l'argent des héritiers que des biens immobiliers, pas des biens mobiliers. Réouven décède. Réouven me devait de l'argent. Il me devait cent mille. Il décède en laissant des valises pleines d'argent. Lorsqu'il décède, je ne peux pas aller récupérer cet argent. Il y a une certaine mitzvah que si déjà les héritiers ont reçu, qu'ils soient fair-play et qu'ils me donnent l'argent, s'ils ont une mitzvah, mitzvah est une fois pour mais ils n'ont pas d'obligation du tout, je ne peux pas aller le saisir, ce n'est pas à moi. S'il a laissé des biens immobiliers, il a laissé une maison, dans ce cas-là, je peux aller saisir la maison, parce que j'ai un droit dessus. Mais sur les biens mobiliers, je n'ai pas de droit dessus. Donc c'est pas engagé, les comies, ils ont pas, les, les héritiers n'ont pas obligé, ne sont pas obligés de me rembourser. Notion claire Ok. Alors maintenant, on va maintenant à l'actuva. Même chose pour l'actuva. La femme décède, euh, Le mari décède. Le, la femme, maintenant, ils sont engagés à me payer 100 000 le jour où je deviendrai veuve. Qui me les paye Elle va voir les héritiers, les enfants, ça peut même être les siens, ça peut être. Euh, D'accord, ça peut être les enfants d'une autre femme qu'il a eu avec son mari, elle dit « mais il me doit 100 000 lorsqu'il est mort ». Et on lui dit « ouais, on te doit 100 000, mais que des biens immobiliers, pas des biens immobiliers ». D'où la complexité maintenant du cas qu'on va voir tout de suite. C'est quoi C'est que, euh, maintenant on va le faire dans les mots, Rabbi Shimono, mais Rabbi nous dit « attention, on reste maintenant, on revient sur la de Benin Nihim ». En fait non, je vais d'abord vous introduire très très rapidement à l'oral, c'est très simple. Vous vous, rappelez que le, vous vous rappelez ce que je vous ai dit, que si, l'actuva l'actuva on prend que des biens immobiliers les enfants qui reçoivent l'actuva de leur mère maintenant on passe maintenant à l'histoire de, de rachel et de léa le million de 200 mille 1 million de 200 mille un million pour eux pour Reuven, et 200 mille pour yosef et binyamin à récupérer mais c'est uniquement s'il y a des biens immobiliers, immobiliers parce qu'ils viennent prendre la créance de leur mère que dans un cas dans ce cas précis même si en théorie « La femme n'a pas de que si elle meurt avant le mari. » Mais lorsque les enfants viennent hériter, hériter, ils viennent récupérer ça en guise de... C'est un peu entre les deux. C'est un, un héritage qui a une certaine particularité, qui est aussi une sorte de créance. D'accord, le on parle longuement pour expliquer exactement c'est quoi ces définition exacte. Mais en tout cas, ça fait que maintenant, ils viennent, en tout cas, ils viennent m'y croire. Ils viennent parce qu'ils ont une créance dans la main. Ils ont un papier qui dit que, tu dois payer, que moi, je dois récupérer un million et lui, il doit récupérer 200 deux 000. Or, s'il n'y a pas de quoi donner par les biens immobiliers, toute la lacha des k'tuvat benidikhin elle tombe. Il faut qu'il y ait 1,200,000 de biens immobiliers, plus un supplément qui est déjà présent, qui peut cette fois-ci même être des biens mobiliers. Alors dans ce cas-là, ils pourront récupérer chacun la k'tuvat benidikhin. Regardez, en fait ça dans les mots. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous dit, « Afilou esham nekha simche'en il même si le Père décède en laissant des biens qui n'ont pas de garantie, qui ne sont pas engagés en guise de garantie, c'est-à-dire en fait des biens mobiliers, et nos cloum, ça ne sert à rien. Jusqu'à qu'il y ait là-bas des biens, euh, biens qu'on qu peut engager, c'est-à-dire des biens immobiliers, qui est en plus de ça, qui est le supplément, alors après qui a en plus de ça, de quoi payer les deux que tu vote et même en plus le dinar supplémentaire. C'est pas comme ce que je vous ai dit à l'oral, parce qu'en fait, j'ai oublié de préciser un autre qui est Et je vais le dire tout de suite, c'est pas compliqué. Regardez comment ça se passe. Il y a, il y a je vous ai dit qu'une femme, elle ne peut pas récupérer la va des biens mobiliers si le mari décède. Tout comme le français ne peut pas récupérer les biens mobiliers si le mari décède. Toutefois, depuis les guéonimes, l'époque des Géonimes, ils ont instauré qu'une femme peut récupérer même des biens mobiliers. C'est-à-dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, pour les, bah, que la femme ne peut plus récupérer des biens mobiliers. C'était bien pour l'époque de la Mishnah, de la Gemara, mais ça s'arrêtait dès que les Géonimes, avant qu'on n'arrive pas à l'époque des Rishonim, ça montait à 1200 ans à peu près. Donc, enfin, ben, c'est la fin des, des Géonimes. Ils ont instauré qu'une femme, elle peut récupérer, ça peut même des, des biens mobiliers. Donc, s'il a laissé des valises, la femme impose de récupérer cet argent. Elle ne dépend pas des grâces des héritiers, ce qu'ils veulent bien lui verser. Elle ferme le point, elle en remet un dans la tête, elle récupère son argent. Elle les amène au beddin, bien sûr, évidemment, et elle récupère son argent parce que ça lui revient de droit. Ça a été engagé. Puisque ça a été engagé, alors là, dans cette histoire des. Ktobat, mais ça a été engagé. Alors là, attention, ça a été engagé que pour ce qui s'appelle la Touba, mais pas pour la Touba de comme ce qui rapporte ici le Barthénoratos Otium Tove et le Tiferet Israël. En réalité une quête sur ça, mais comme ça c'est retenu pour la lacha, que il faut en fait, en réalité, si je conclue mon histoire, il faut que lorsque Yakov décède, qui est concrètement un 1 cent mille de biens immobiliers, et en plus de ça, un supplément, un supplément euh, de biens mobiliers, de quoi faire un héritage entre les deux enfants, et alors là. Et alors là on, va faire, on va, là, on va procéder ensuite au, au, à au partage de l'actuelle de Manichin en donnant le supplément. On donne un petit peu à chaque héritier selon ce qui leur revient comme part d'héritage. Et après, le million 200 000 de biens immobiliers, on le partage 1 million pour euh, Ouvet et 200 000 pour Youssef et Binamine. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la récolte